Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde de, du salon Nice Fiction, table ronde qui aura sur, pour thème le jour d'après, comment la science-fiction imagine le reboot après une crise ou une catastrophe. Je suis en compagnie de Vinsu, aka Vincent Hubert, créateur du jeu de rôle Crystalis Chronicles, et de Kurt McLung. Euh, narrative designer dans le milieu du jeu vidéo, et également, il travaille également dans le milieu du jeu de rôle. Nous serons également en compagnie de Sarah Newton, autrice de Mindjammer, qui nous rejoindra d'ici peu. Et je serai votre hôte, euh, Gauthier Durand-Madron, auteur de la saga « Au nom des dieux euh, ». Tout d'abord, avant, de comment... avant de... pour commencer, j'aimerais vous demander euh, ce que, pour vous, vous entendez lorsqu'on vous parle de, de « reboot ». Après une crise ou une catastrophe, qu'est-ce euh, qu que pour vous ça évoque Eh bien, pour moi, un reboot, c'est un retour à zéro, c'est un, complètement un nouveau départ. Donc, après une catastrophe, ça implique qu'il qu y a eu un monde avant l'événement et un monde après. Donc, c'est redéfinir des règles avec les éléments qu'il y a eu avant et ceux qui sont devenus après, en prenant en compte les événements de la dite catastrophe qui puissent avoir du, des liens dans le monde d'avant et d'après. Donc un reboot, c'est un nouvel univers avec des bases qu'on avait déjà connues avant. D'accord. Oui, mais pour moi, c'est en fait dans la même veine. Euh, pour moi, il y a des moments dans le monde où on a des singularités, en fait, comme le horizon event, comme euh, le, le mort de... De Kennedy, comme euh, la deuxième guerre mondiale comme euh, il, y a des, il y a des moments qu'on n'a pas pu voir venir on pense après coup qu'on aurait pu les voir venir mais on n'a pas pu ils sont venus et tout d'un coup il y avait euh, quelque chose qui 9-11 pour les américains euh, comme est, est un élément comme ça c'est à dire qu'on aurait pu le voir venir. donc là maintenant on a vécu tous quelque chose de manière planétaire et ensemble qui a fait qu'on est entré dans un nouveau tout noir, et quoi qu'on veuille faire, on ne pourrait plus jamais oublier ça, cet euh, événement mondial. Du coup, pour les auteurs de fiction de tout genre, et, et, et je dirais science-fiction et fantasy euh, en particulier, mais en de tout genre, en fait, même, même des contemporains, des espionnages, des détectives, on doit intégrer euh, les leçons qui étaient prises par la société, au moins les constats qu'on avait faits, et chacun a essayé de livrer son opinion personnelle envers ces fictions, après ces similarités. Euh, pour moi, pour faire très simple, le, tous les auteurs de fantasy, en fait, en général, nous, on ne regarde pas l'avenir pour euh, imaginer les futurs possibles de l'humanité. On regarde en cherchant des choses qu'on aurait perdues dans, le, dans les sociétés avant. Donc, c'est un peu une recherche des valeurs tribales, des valeurs qu'on aurait perdues. Et je crois que Covid nous a donné beaucoup. Chances de réinventer la fantasy parce qu'on a découvert plein de choses qu'on avait oublié euh, être à la maison, jouer aux sociétés avec la famille, être avec sa, sa compagne pendant trois mois de suite. <rire> et pour les, et pour, les, pour les auteurs de science-fiction ou de c'est la même chose, mais notre but n'était jamais vraiment de, autant de regarder ce qu'on avait prévu, c'était plus de regarder qu'est-ce que ces nouvelles technologies qui nous arrivent à l'autre. Vont poser comme question éthique et qui vont poser comme norme future ou danger futur pour l'humanité en tant que groupe. En fait. Donc, un, c'est les valeurs qu'on aurait perdues et les autres, les valeurs qu'on doit se construire ou de réinventer pour faire face à ces nouveaux bons technologiques. Ça, c'est grosso modo, pour moi, c'est ça que je dirais être maintenant. Ça veut dire qu'avant, on n'avait pas intégré le Covid. Maintenant, on doit intégrer Covid parce que chaque être humain sur la planète l'a vécu. Euh, c'est comme l'invention de feu, l'invention d'écran, l'invention d'Internet, c'est des, des singularités similaires. Et celui-ci, c'est peut-être la première qu'on aurait vécue depuis 9-11, qui est si mondiale. Peut-être vous avez d'autres idées, mais je pense que c'est même celui-là qui est vraiment... Il n'y a aucun auteur sur la planète qui, ne, qui peut ignorer le fait qu'il y a eu euh, Covid. Mmh. Effectivement, c'est vrai que c'est un événement qui, euh, qui nous aura tous impactés euh, de plus ou moins loin. Euh, on aura connu des gens qui ont été, euh, qui ont été malades, ou nous-mêmes nous aurons été malades. Euh, donc pour l'instant, on part sur vraiment deux grandes conceptions du, euh, du reboot, à savoir l'événement le, le, euh, un événement précis qui entraîne un avant et un après, et euh, toute, cette, euh, toute cette question des valeurs, qui peut être aussi quelque chose de très intéressant à aborder dans dans la thématique du reboot, euh, des valeurs qu'on recherche, qu'on aimerait redécouvrir, et des valeurs qu'on aimerait retrouver. D'ailleurs, euh, l'un des genres euh, qu'on qu voit le plus exploiter le concept du reboot, c'est le post-apocalyptique. Euh, si vous voulez m'interrompre pour ajouter quelque chose, n'hésitez pas, il hein, ne faut, faut, faut pas attendre que j'ai fini. Euh, mais voilà, dans le post-apocalyptique, il est vrai qu'on on voit vraiment cette conception de reboot et euh, également on peut voir là ce que tu disais courte euh, les deux concepts à savoir des personnes qui vont se réfugier dans le passé pour euh, retrouver des valeurs retrouver une société qui avait fait ses preuves et d'autres qui vont plutôt aller chercher dans, dans la conception de la création de nouvelles valeurs pour créer une nouvelle société je, je peux donner un euh, exemple je travaille sur un, un dessin animé en ce moment là en fait où on est et euh, on, a, on est en train de pitcher, donc il est encore en stade de pitch, je ne vais pas trop dans les détails, parce... mais euh, euh, pour faire court, c'est une, euh, une histoire où euh, les enfants se trouvent à la maison avec des, des robots comme profs, en fait, on voit hein, c'est l'histoire du mm -hmm. pitch. Et euh, en, avant de COVID, le pitch package était un peu différent parce qu'on avait beaucoup de mal à le vendre, l'idée qu'il y les des enfants à la maison pendant euh, un an <rire> avec des profs à domicile. C'était le, le fait, et dans le, le texte du projet, l'école était interdite. Et ça faisait très totalitarienne, très, très. Euh, euh, uh -huh. euh, genre Maoist ou qui avait pris ça. Donc du coup, ça donnait un côté dark à l'univers qui marchait pas très bien avec les 8-12 ans. Maintenant, on l'a ressorti, on l'a re -re redoré, on se rend compte que non. Le fait qu'on trouve les enfants à la maison, ça, ça, ça peut être un truc de Covid qui le provoque. Donc du coup, on peut imaginer que tout notre système éducatif est changé d'une manière. Euh, Généraux et surtout euh, généreux, euh, bienveillants envers les personnes plus âgées, c'est pour ça qu'on aurait abandonné l'école. Mmh. Il y a un mmh. moment totalitaire qui a plus l'école c'est à la maison, c'est ce genre de truc-là. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va affecter toutes les hypothèses des auteurs de, de science-fiction parce qu'à partir d'un moment donné, on n'aurait jamais pu imaginer, à mon avis, que des gens resteraient chez eux parce que c'était pour le bien. De le... des autres dans, une, dans, dans, la, dans les des choses avant Covid quelqu'un qui t'oblige de rester chez, de chez toi pour aller, pour curfew ou d'aller de jamais dehors à part juste pour acheter de la bouffe et tout ça c'était vraiment totalitaire c'était pas vécu dans le public en démocratie en fait donc ça et on a tous vécu en plus ça, et on a tous voulu le faire donc du coup ça ouvre une possibilité que je n'ai jamais jamais imaginé parce que c'est n'est des situations, des contextes, euh, et, et je ne l'ai jamais vu non plus. Des gens qui restaient chez eux par euh, choix, entre guillemets, parce qu'ils ne voulaient pas faire du mal à, à, à, à le même, des gens plus anciens, plus âgés. Euh, C'était quelque chose d'extrêmement de, bienveillant, d'extrêmement solidaire, et, et, et on se trouve à la maison, en fait. Et c est, c est, ça, c'est quelque chose que je, je, je, je cherche mot, et quelque chose de tellement nouvel ou intéressant que ça ouvre plein d'autres idées à imaginer de, de n'importe qui, en fait, pour imaginer, ah, tiens, on peut imaginer une euh, situation où les gens euh, restent bloqués dans leur voiture pendant deux jours parce qu'ils ont un peu une question d'autre On peut imaginer euh, les chiens et les chats euh, qui sont les seuls à être capables de sortir dans ce société dans message, on peut imaginer pas de Et ça, je ne pensais pas qu'on aurait eu ces idées-là avant le Covid. Bah, C'est pour ça que, les que, routes, que... chacun doit... Kurt a, a absolument raison parce que c'est vrai que le, le Covid ça a été un événement tellement mondial que nous vivons encore, ça a redéfini certaines règles, ça a redéfini nos habitudes on vivra plus jamais maintenant et après comme on a vécu comme avant, je veux dire le petit bar qui a été en bas de chez toi, qui a toujours été ouvert même le dimanche et tout ça, bon maintenant aujourd'hui il est toujours fermé, bon là ça réouvre mais même quand ça réouvre on voit bien que de toute façon c'est plus pareil, donc euh, on, on est, est en plein dans le thème ça. du festival. on est en plein dans le thème du festival on est en <rire> On est en train de vivre le, le reboot, on l'expérimente soi-même. Donc, euh, tirer, les, tirer les conséquences, les leçons des erreurs d'avant, que ce soit à titre personnel, comme disait Kurt, on, pendant ces deux mois de confinement, on a, on a appris quelque part à se redécouvrir soi-même aussi parce qu'on a vécu dans des, dans des conditions qu'on n'a jamais connues avant. Je veux dire, être enfermé à la maison avec tout fermé dehors, mais ça, ça a été une première mondiale. Donc euh, maintenant, pendant ce confinement, Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, on a redécouvert certaines valeurs de solidarité. Il y a eu des des systèmes de d'aide aux personnes un peu isolées et tout ça qui ont été mises en place spontanément de de la part des voisins ou quoi qui euh, bon qui pouvaient se faire avant, mais qui se sont un petit peu plus généralisés. Ça, c'est des choses magnifiques, je veux dire, l'être humain, il a une, une qualité qu'on ne pourra jamais lui enlever, je veux dire, il, a, il aura toujours ses mauvais côtés de par certaines personnes et tout ça, mais il a, il a toujours aussi une énorme qualité qui fait qu'il qu est, qu est unique, c'est l'adaptation. Je veux dire, on, on s'est toujours adapté, que ce soit pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des, des vagues énormes de bombardements des villes, les gens se sont adaptés, se sont réfugiés sous terre le temps qu'il fallait et la vie s'est organisée comme ça, et ben maintenant... Ça a été comme ça aussi pendant la période du confinement. Donc maintenant, c'est en train progressivement de se terminer. Bon, il y aura peut-être une deuxième vague ou pas, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, avoir vécu ce premier confinement, ça nous a donné déjà une première leçon de, de comment vivre pendant, pendant l'événement, voire mieux appréhender la suite. Donc même pour, après, même pour euh, anticiper les... Euh, les, les, les aides aux, aux, plus dé, aux plus démunis pour, euh, pour, pour demain. Quoi. Et donc là, en fait, ce que tu dis, Vinsou, est extrêmement intéressant parce que ça, ça, ça tranche un petit peu avec ce qu'on a l'habitude de voir en fiction, euh, à savoir qu'on aurait vécu un reboot euh, extrêmement... Enfin, qui, euh, qui amènerait extrêmement de valeurs positives, qui permettrait à, à la population de, de, de s'améliorer dans, dans tous les sens du terme, alors que euh, généralement en, en fiction, ce qu'on voit quand il y a une catastrophe, une crise, une épidémie, pour reprendre l'exemple, le, le genre du zombie ayant parfaitement montré euh, toute l'étendue de ses capacités, euh, ou même une catastrophe naturelle, souvent ce que, euh, ce que les auteurs dépeignent, c'est plutôt une, euh, un reboot très négatif, euh, où, les, euh, où les, euh, les, les pires travers de l'être humain sont mis en avant et où, les, euh, et où les, les bas instincts doivent reprendre le dessus. Donc en fait, est-ce que que vous pensez que là, dans ce cas-là, la fiction aurait réussi à transmettre euh, ses enseignements et ses messages euh, à la population qui, à qui elle était destinée Alors, la différence entre tout ça, c'est que toutes les œuvres de fiction post-apo et tout ça qu'on a pu connaître avant, ça reste de toute façon de la fiction. Et nous, aujourd'hui, on est dans le réel. Pour toute auteur de, de fiction, quand il y a une singularité mondiale comme ça, que tout le monde a vécu ensemble de manière euh, complètement incongrue comme ça, euh, ça forcément rebute euh, nos réflexions, en fait. Moi, moi par exemple, j'aurais eu beaucoup de mal euh, d'imaginer les gens restreindre d'eux-mêmes leur liberté de sortir pour prix pour les autres. Et ça devrait aussi, après, on ne peut plus. Mais, mais c'était quelque chose euh, où qu on aurait dit oui, il faudrait qu'on ait un euh, public acteur parce que les gens qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale euh, de health, de santé, vont être obligés de sortir et la maladie va se propager. C'est-à-dire que le fait qu'ils n'avaient pas les moyens de ne pas travailler parce qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de souci, tout cela, faisait en sorte qu'on prenait le risque comme population totale d'une pandémie comme ça. Euh, parce que euh, les pauvres ne pouvaient littéralement, ils voulaient choisir de mourir ou mourir de maladie. Donc ils ont choisi euh, maladie parce que c'était... Euh, <rire> de faim, c'était assez sûr en mois de fin. Donc, ça, c'est quelque chose que le, toutes les 305 millions d'Américains et, et, et tout ça, ne pouvaient pas… Euh, cette situation n'existait pas avant. Ce contexte n'existait pas dans, le, dans les consciences collectives. On n'en avait pas. Donc, du coup, maintenant, il y, a un, un, il y a un discours en Amérique qui est presque socialiste en fait, qu'on n'avait jamais, jamais. Mais moi, le, mes, mes compatriotes c'était des des pires, des capitalistes, des, des marchands. C'était juste pas possible. Chacun, euh, c'est un doggy dog world, comme on dit chez nous. Mais, mais là, j'ai vu pour la première fois depuis donc, le Covid qui a donné lieu à ce problème de, de protection du travail et de santé, qui donne maintenant au lieu d'une espèce de riot pour l'ensemble des de libertés de tout genre Mais quand on restreint nous-mêmes nos libertés d'expression et de sortie, déjà mm -hmm. juste de sortie l'expression, on n'a pas réussi, de, de, de, mm -hmm. mais le fait qu'on n'allait pas sortir pour sauver deux personnes, pour moi c'est une singularité euh, dans, le, dans le conscience collective américaine en tout cas, que je ne peux plus ignorer, je ne pourrais pas faire une fiction où ouais, les gens ils refusent de rester chez eux, ce n'est pas possible, parce qu'il y a quand même maintenant un exemple, le jour dit oui, on reste chez nous, et on a vu ça un peu en Europe également c'est juste pour mettre un peu, en, en, en ça, ça c'est mon, mon, mon point de vue à moi, mais je sais que tous les projets sur lesquels je bosse en ce moment, on m'a tous demandé de faire un repasse Covid. J'ai fait un repasse Covid, you know, et qu'est-ce que ça change Donc à part le détail qu'on a vécu ensemble, <rire> même je dirais qu'il y a des changements philosophiques qui ont lieu dans certaines populations euh, des pays de l'Ouest en fait, et certainement en Chine aussi, en Asie aussi, je ne sais, sais pas encore faire le tour, mais ça c'est mon premier travail maintenant, c'est de rebooter euh, le tas du monde parce qu'il faut du temps, parce qu'on n'a pas encore fini, on ne sait pas qu'on ce n'est pas encore fini, et il y a beaucoup de projets sur lesquels ils sont bloqués, parce qu'ils attendent la fin de Covid pour voir comment, how does it shake. Tu vois, comment ça se secouer, et qu'est-ce qui reste comme... comme le gâteau ressemble à quoi maintenant, tu vois Et c'est un peu mmh. ça où je pense que pour moi, le reboot était est obligatoire. Mmh. Donc, Sarah, euh, je vais te laisser rapidement te présenter pour, pour nos auditeurs et nos spectateurs. Et ensuite, je te poserai juste la, la question simple à savoir, euh, qu qu'est-ce qu que tu vois, toi, lorsqu'on te demande comment la science-fiction imagine le reboot après une crise ou une catastrophe Qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que ça t'inspire Oui. Je te oui. laisse la parole. Alors oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sarah, euh, Sarah Newton, je suis euh, auteure de, de jeux de rôle et de fiction. Euh, J'ai écrit euh, plusieurs euh, jeux de rôle, euh, euh, notamment euh, le jeu de rôle euh, de science-fiction transhumaniste euh, qui s'appelle Mindjammer euh, et plusieurs d'autres aussi, Artung Tulu, euh, Legends of Anglaire, et il, y a, il, y a, il y a pas mal de titres. Il y a aussi plusieurs romans et, et nouvelles, récemment aussi en français. Euh, donc, merci de m'avoir accueilli ce soir. Euh, pour le thème, euh, j'ai réfléchi assez beaucoup avant de, de ce soir, juste pour euh, essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde maintenant et euh, pourquoi euh, les, les événements actuels diffèrent tellement de, de, des événements qu'on qu a vus, par exemple dans la science-fiction, comme la, la planète des singes, la course de Logan, euh, euh, même, même en, en, en Star Trek, par exemple, il y a, il y a eu un, un apocalypse euh, qui a été désastreux pour, pour le monde et tout ça. Et euh, la réalité qu'on voit maintenant euh, est tellement différente que nos que qu'il euh, y a quelque chose je crois qu'il y a une idée reçue euh, que, que nous afflige un peu. Et c'est quelque chose qui est, qui est dans notre civilisation depuis très longtemps. Et euh, j'ai essayé de, de comprendre ce qui se passe. Et il y a eu déjà euh, une, une grande catastrophe euh, dans notre civilisation. Oui, euh, nous, nous habitons maintenant, ou nous vivons maintenant déjà dans le, dans le jour d'après euh, d'une grande chute d'empire qui a eu lieu il y a 1500 ans. Et les événements qui qui euh, qui, sont, qui sont suivent euh, étaient bien sûr euh, le l'avènement d'une d'un féodalisme quasiment universel dans l'Europe euh, qui a qui a créé une société euh, qui était assez assez lourde assez opprimante euh, pour pour euh, son peuple et à la au résultat de, duquel nous, euh, nous avons reçu euh, ces, ces préconceptions, ces idées euh, qui, qui, qui, qui parlent de, de la manière euh, dans laquelle nous allons réagir d'une nouvelle euh, catastrophe similaire. Euh, donc tout, toute la, la science-fiction, ou beaucoup de la science-fiction euh, qui, qui a été euh, écrite euh, écrite ou, ou, ou mise dans les films sur la télévision, on a toujours comme, comme, comme base l'idée que nous aurons un retour à la sauvagerie, un retour à, à une sorte de féodalisme primitif et violent qui allait opprimer toute la société. Et euh, qui est informé, je crois, par euh, nos, euh, nos les, euh, les les les les euh, les épreuves de notre civilisation à la suite de, de la chute de de, de l'empire romain, bien que ça soit déjà très longtemps euh, dans le passé, c'est quelque chose qui a informé euh, notre perception historique euh, des événements qui suivaient euh, une, une, telle, une telle catastrophe. Euh, mais euh, je crois qu'il qu qu faut maintenant notre notre civilisation actuelle est dans un état on peut dire post-impérialiste euh, qui, qui, qui, qui porte dans, dans ses, ses propres idées, dans ses propres idéologies, ces euh, euh, idées de, de, de féodalisme, de sauvagerie, euh, du fait que si l'autorité centrale euh, euh, se, se retire, euh, il y aura immédiatement un retour à cette, à cette sauvagerie tribale. Euh, mais, euh, évidemment, il y a quelque chose qui, qui cloche avec, avec cette approche euh, et je crois maintenant qu'on on est, on est plus proche peut-être euh, aux idées de, de H.G. Wells dans, euh, dans la, la, la forme des choses à venir euh, quand il, il, il, a, il a réalisé, il s'est rendu compte que c'est qu l'existence de cette, de cette séquelles euh, de, de notre période impérialiste, de notre période féodale, qui nous pèse, qui nous afflige, et qu'il qu faut débrasser de, de ça pour pouvoir avoir un vrai reboot euh, vers une société plus honnête, plus, euh, plus solidaire. Euh, et, et on voit maintenant dans notre société que, que oui, au lieu de, de la sauvagerie, au lieu d'un retour vers le primitif, on voit la coopération, même de sacrifice. Um, et c'est quelque chose que, qui, qui est très, euh, très important, je crois, pour euh, les, les écrivains et les créateurs de science-fiction quand on considère euh, comment euh, une société euh, assez civilisée, comme, le, comme la nôtre, euh, va réagir à, une, à, à un tel défi. Um, donc, euh, personnellement, je, je, je suis très influencé par H.G. Wells, par, par son approche. Optimiste à la nature humaine, que nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des, euh, des bêtes, nous sommes des, des, des gens civilisés, rationnels, euh, coopératifs, euh, qui, qui, sont, qui sont prêts à faire des sacrifices l'un pour l'autre. Et ce n'est que ce cette, cette reste de, de cette. Euh, de cette on dit, maladie historique de, de la chute de l'empire romain qui, qui pèse sur nous et qui qui euh, qu'il faut euh, que que nous que nous en débarrasse plus rapidement possible et c'est maintenant c'est un débat qu'il faut avoir dans notre société euh, comment on va réagir après euh, après euh, la, la, la fin de, de, de, de cette crise alors c'est très intéressant, intéressant. <rire> Vincent, tu souhaites te dire quelque chose Tu euh, m'entends Alors oui, non, bah en fait, je, pour euh, c'est tout ce qu'a dit Sarah est uh, impeccable, rien à dire dessus. Mais c'est vrai que pour le coup, bon, pas bah, euh, <rire> plus grande chose à dire. C'est juste que je me, ce, que je, ce que je me disais pendant le confinement, c'est que euh, maintenant qu'on a tous vécu des, des scènes un peu un peu catastrophiques comme les cohues dans les supermarchés pour se euh, disputer les premières, le papier toilette et tout ça. Je me suis dit que maintenant, nous, auteurs d'œuvres de, de science-fiction, pour faire quelque chose de crédible, après qu'on ait tous vécu des scènes un peu similaires, euh, bah, il va euh, falloir revoir nos codes. Moi, je suis je, que, euh, je boudou, là. Vraiment, c'est le côté... Là, je viens de vivre une, une semaine horrible pour moi, euh, pauvre petit Mary d'Indiana qui se trouve dans la sud de la France, en fait. Et... Euh, j'ai vécu à un moment donné où, où tous mes potes, américains et autres, et sont en train de dire, ça y est, Trump va prendre le contrôle, il va déclarer la loi martiale, il, va, il a mis les militaires sur le Lincoln Memorial, là, il a, il a il fait des murs de briques autour de la White House. Quoi, et euh, il a demandé que l'armée américaine prenne le contrôle des villes, 30 villes quand même. C'était le coup d'État euh, qui, qui est décrit par Machiavel, qui est décrit par Platon, qui c'est la fin des démocraties quand la dictature arrive, le tirant arrive, euh, et que c'était presque comme s'il avait utilisé tous les événements. On peut même imaginer qu'il a créé le COVID, qu'il a, a créé tout ça pour euh, que ce moment arrive. Et de voir à tel point que même les généraux américains ont dit, mais quoi <rire> Tu rigoles que Même, ça veut dire que les maires, les national guys, ils disent, mais arrête, arrête, arrête, oh là là là, on va pas... Oh. Et ça, je rejoins beaucoup Sarah et, et c'est... Ouais, je, je, en fait, tant que, tant que ça n'est pas arrivé, on ne peut pas dire qu'HG Wells avait raison. Moi, je suis resté quand même extrêmement euh, euh, touché par le, le time machine, où il y avait quand même l'avenir la, le, le, le, le plus gay possible pour l'humanité, avec plein de gens innocents et de la bouffe et, et plein de cannibales qui géraient la société. Où les deux futurs étaient juste terrifiants dans les deux cas. En fait. Mais euh, c'est vrai que cette euh, mise en garde d'HG Wells, c'est la première fois que je, je pense aux Dark Ages » du Moyen Âge, en fait, comme, comme cette peur collective. Mais c'est vrai qu'en Amérique, on a vraiment peur du gouvernement, qui va nous prendre… Le, qui, on, est, on, est, on a des flingues chez nous parce qu'on Et là, c'est la première fois que je vois, en tout cas sur le continent américain, un refus de la tyrannie, un refus de, la, de, de, de, de ça et ras-le-bol. Est-ce que ça va durer Est-ce que c'est un printemps américain comme les printemps arabes Ou est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment s'instaurer et qu'on peut passer ensuite chez nous au même stade que l'Europe, où on commence à s'entraîner et tout ça, J'en sais pas. Mais euh, en tout cas, je, je, merci pour l'éclairage de, de dire, effectivement, euh, Sarah, que cette, cette peur n'est pas d'hier, en fait. C'est une peur dans les conscience collective qui nous pèse depuis 1500 ans. Je, je trouve ça… Euh, oui, c'est une possibilité, oui. Pour moi, la peur qui est évoquée… Euh, ça et et plus l'obscurantisme qui a suivi de la tombée de l'Empire oui. romain. Oui. Et euh, c'est vrai que l'Internet est devenu une forme d'obscurantisme à l'envers, en fait. On a trop d'informations, tellement d'informations qu'on ne croit plus rien et c'est comme si on est tous devenus ignorants. C'est comme si le Tour de Babel a explosé et est tombé et maintenant tout le monde parle un langage différent. Même sur cette. C'est assez intéressant que nous quatre, on arrive à discuter <rire> parce qu'on a la même code. Mais c'est vrai que. Moi, j'avais commencé à sentir que cet obscurantisme est devenu pas, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, euh, numérisme ou truc. Mais il y avait tellement, tellement d'informations et tellement de Facebook, de Fox News, de CNN, de BBC, de, de ceci, cela, qui en croient encore plus personne, personne, reviennent à des valeurs obscurantistes religieuses, uniquement basées sur la foi. Et euh, ce que j'ai vécu ces dernières semaines, c'était qu'on a tenu un test. On a fait notre jet de -so sauvegarde contre euh, Tyranny, Là, paf, c'est bon. <rire> on a fait un 19. <rire> C'était chaud. Bravo. Mais maintenant, est-ce qu'on va faire… Euh... <rire> Bravo. C'était dur la difficulté. Il était 17 là, je veux dire. Et du coup, on a fait 18. Alors, que, combien d'autres, on va en avoir Et je pense que c'est Tunuka qui écrit des histoires possibles, de, de, de possible, futur de l'avenir et, et, et de, pour l'humanité. Est-ce que vous croyez que on a, on, a, on a réussi le dernier jet ou est-ce qu'il y a encore des jets à venir C'est ça du comme <rire> Moi, je crois qu'on de... J'aimerais mais... bien tenter, tenter une réponse à ça, si, si, si vous me permettez. Euh, je, bien sûr. Je, je crois que qu'on qu est maintenant dans, dans, dans une période qu'on peut, qu peut caractériser comme la censure de la cacophonie. Oui, et, et, et il, y a, il y a une sorte de, de, de, de, de volonté de, de, de d'opprimer euh, la, la communication inter, un, euh, universelle et internationale globale d'internet euh, en, en introduisant les, euh, les, euh, les, les, les les fake news euh, la, la, la propagande euh, les, les idéologies les, les les les mensonges et tout ça euh, on on dit que que chaque siècle commence avec un, avec une grande et aussi un, un, chaque siècle euh, de notre civilisation depuis depuis 3 quatre, 500 ans maintenant, n'a jamais commencé euh, la première année de, de, de, de, de, cette siècle, mais, de ce siècle, mais plusieurs ans après, il y a, il y a toujours eu un, un conflit au début d'un de, siècle, depuis cinq siècles maintenant, euh, où le, le, le, le vrai visage de ce siècle n'est pas euh, en vue encore. Euh, on, a, on a eu euh, le le, les, les guerres du début du 19e, la, la grande guerre du début du 20e, et maintenant ici, je crois qu'on est en, en, en pleine lutte pour euh, l'avenir, le, euh, la, la le vrai visage, la vraie réalité euh, du 21e siècle, et, et c'est... Euh, c'est le moment où euh, le, le, le, le garde ancien, le, le, les pouvoirs anciens de, de féodalisme, d'impérialisme, euh, voient qu'Internet qu introduise une liberté d'expression, une liberté d'information. Ils essaient de, de, de, de détruire euh, cette possibilité euh, le, le plus rapidement possible en introduisant ce, cette instabilité d'information. Uh, donc, c'est une lutte qui est en cours maintenant, uh, c'est une lutte qui essaie de contrôler et de détruire les, les possibilités de, de, de transformation sociale introduite par, uh, par, par Internet. Um, et uh, c'est quelque chose que, que nous sommes activement en train de faire maintenant, uh, en, en essayant de, de lutter contre uh, le uh, les, les, les, les propagande. De, de Trump, les, les, les fake news, les, les efforts de, de, de, de détruire cette, cette, cette société globale naissante qui est en train de se produire maintenant. Euh, donc euh, c'est intéressant de, de, de, de considérer comment la science-fiction peut contribuer à, à, cette, à ce processus. Euh, et je crois que, que le, le retour euh, à la, la la, la, la, la, la santé de, de, de la loi, euh, de, du respect pour la loi, pour la stabilité de la civilisation et tout ça, sont des choses qui sont tellement nécessaires. Euh, et on peut commencer à, à, à décrire, à, à dépeindre euh, comment euh, les fondements d'une société peuvent être euh, tracassés, peuvent être détruits par... Euh, Uh, par ces forces uh, nuisibles qui, uh, qui nous menacent maintenant. Um, et uh, oui, c'est quelque chose qu'on voit dans Asimov, on voit uh, uh, bien sûr uh, dans, dans Star Wars uh, et uh, on voit aussi uh, dans, dans H.G. Wells, bien sûr, dans la forme des choses à venir. Uh, personnellement, je qu'Internet et euh, peut-être l'intelligence artificielle va être quelque chose qui, qui va introduire une sorte de stabilité à la base euh, de, de la fiabilité de, de, de l'information. Euh, il, faut, il faut, pour H.G. Wells, il a, il a envisagé euh, une génération d'administrateurs de, de, qui ont recréé la société pour enlever cet élément. Euh, Nuisibles, destructeurs, le, le, les restes de l'ancien régime, on peut dire, pour réformer la société. Et, et, et après, après l'avoir réformé, cette génération temporaire se retirés de du gouvernement volontairement. C'est peut-être quelque chose un peu naïf, un peu, un peu irréel, <rire> mais c'est quelque chose qu'il faut. Il a, il a, il a dû ressortir à ce, ce genre de Deus Ex Machina pour résoudre ce problème. Mais c'est quelque chose qu'on qu peut facilement discuter dans la science-fiction maintenant. Comment, comment on peut lutter contre les éléments qui, qui veulent euh, dé, euh, dérouter euh, nos tentatives de, de, de, de créer un monde meilleur, de, de faire un reboot plus, plus juste alors, on va commencer parce qu'il y a quelques questions qui sont euh, apparues dans le chat. Donc, n'hésitez pas, je vais vous les je vais poser. Donc, euh, la première question qui nous a été posée, c'est euh, « Comment pensez-vous que les productions de fiction, jeux de rôle, romans, nouvelles, novels, cinéma, etc., etc., vont être influencées par, euh, par cette crise du Covid ?» Euh, que nous avons eu, on a commencé à y apporter quelques réponses, euh, notamment courtes, qui, qui, euh, qui nous a expliqué que ça avait changé la, la, la, la vision d'un projet de dessin animé sur lequel il travaille. Euh, si tu me permets, je fais le petit résumé. Euh, donc ça, ça avait changé cette vision où euh, le, la conception, l'idée que des enfants soient enfermés pour faire l'école à la maison avec des machines, paraissait comme totalitaire avant la crise du Covid et aujourd'hui elle n'apparaît plus si insensée vu qu'on avait des gens. Donc, vous, comment, comment pensez-vous que, que cette crise va influencer la production de vos travaux euh, On va se concentrer un petit peu sur ce que vous faites euh, en jeu de drôle, ou en littérature ou dans le jeu vidéo, etc. etc. Moi, moi, je sais pour sûr, en fait, moi, j'ai eu des tweets de fil depuis deux semaines sur les systèmes de VR. <rire> je sais que physiquement, et techniquement et économiquement, le Covid a changé les médias et les perceptions des médias qui, qui vont être investis dedans, dans le jeu vidéo, ça c'est sûr. Euh, même le jeu de rôle sur table, maintenant on commence à utiliser des, des, des, des, des plateformes comme ceci pour faire le jeu de rôle table euh, avec Skype, Zoom ou je, qui sait. Et en fait, j'ai vu surtout qu'on a, je pense que ça va être un coup d'accélérateur pour le VR et pour le jeu vidéo et pour les jeux de société. Jouer euh, avec caméra et, et vidéo, euh, même si c'était déjà bien en partie comme ça, ça, ça fait ça. Et ça, je J'ai jamais eu autant de propositions de travail dans ces domaines-là que depuis trois semaines. Même, euh, c'est juste ridicule. Et ça, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire qu'on va, et là, c'est là où je suis content d'avoir autant de gens de jeux rôle ici, en fait. Le jeu de rôle était pour moi peut-être une des inventions du, du dernier le plus important, parce que c'était les premières expériences collaboratives et euh, où on n'avait pas de gagnants, mais on gagnait ensemble en quelque sorte, juste en gagnant et perdant. Je, je, si, euh, je vous demande, je pense que cet accélérateur vers euh, ce type de technologie fait en sorte que les... Euh, on a un esprit, j'espère que l'esprit du 21e siècle, le visage du 21e siècle, c'est un esprit, on n'est on plus dans la compétition individuelle, du on est dans la compétition euh, pour sauver la planète, pour s'entraider dans le partage, dans même les sacrifices. Euh, et euh, je sais que euh, le média que, juste regarder un média comme ça ou de participer dans un média, c'est quelque chose qui a été accéléré à, à cause du COVID. Parce que maintenant, les gens ils ont pris l'habitude de, de, de voir les gens autrement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal l'avenir du réserve de <rire> réponses Mais j'aimerais bien avoir vos opinions sur ça parce que je, suis sûr que je suis sûr et certain que de toute façon, les technologies VR, AR et, et, et surtout tout ce qui est à distance vont va, va créer un besoin de contenu fixation euh, pour ces ces plateformes-là. Oui, euh, c'est… D'abord, euh... Pour la nature de, de, de mes écrits et, et, et euh, les idéologies qu'ils qui, qui, qui contiennent, je crois que le, le, le virus ne, ne, ne va changer grand-chose. De, depuis, depuis une dizaine d'années, comme nous comme tous, je regardais comme, comme notre société se plongeait petit à petit dans, dans les, les années plus noires qu'auparavant. Et je me suis dit qu'il faut avoir un, un, un une vue euh, euh, optimiste sur l'avenir. Euh, il, il, la la science-fiction de l'âge d'or s'était euh, produite euh, pendant les années très noires. Et, et, et quand, quand on quand, quand la civilisation, qu'on a société entre dans les années noires, il, faut, il en faut, il faut l'optimisme, il, euh, il faut un âge d'or. Donc euh, je, je me suis dirigé directement, il y a dix ans, euh, vers, vers une vue, euh, une, une, un saisie plus optimiste des choses pour euh, la science-fiction. Mais, euh, ceci étant dit, euh, c'est très intéressant maintenant. J'ai l'impression, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai vécu un peu dans l'Union soviétique pendant le perestroïka. Et euh, j'ai euh, ressenti euh, l'espoir le, d'un nouveau monde euh, qui était dans l'air euh, à l'époque. Et malheureusement, après la chute l'Union soviétique plutôt qu'une utopie, euh, l'Ouest, l'Occident. Euh, a commencé à infliger un, un, un vrai un vrai coup à, à l'ancienne Union soviétique et à empêcher le avec les forces de, de commercialisme d'impérialisme ils, ils ont ils ont introduit les les, les les forces qui ont qui ont pourri cette possibilité de d'avoir un meilleur monde dans dans, dans, dans la Russie et maintenant, je vois ici, il y a, dans notre monde, il y a plein d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir pour euh, un reboot, euh, un monde plus optimiste, plus euh, environnemental, plus juste, plus égal, égalitaire. Et j'ai peur que cet espoir va être encore pourri euh, par les, euh, les mêmes forces de capitalisme, de commercialisme qui vont essayer de nous persuader que... Une, il y aura une sorte de commodification de cet espoir, euh, bien que toutes les bases euh, vont rester comme, comme, comme elles étaient avant. C'est l'espoir du, du capitalisme de ne pas changer ces euh, bases, même s'ils sont maintenant directement confrontés par euh, une espoir, un espoir de, de changement. Donc, pour mes écrits, je crois que je vais me je vais concentrer un peu plus sur ce conflit entre la possibilité pour d'un vrai changement social, d'un vrai espoir, et les forces de, de réaction qui, qui veulent que ne rien rien ne change, oui. Et c'est ce conflit qui, qui m'intéresse. Avec Mindjama, par exemple, c'est une univers plus, une société plus utopique à l'avenir. Et j je suis assez flou sur la manière euh, par laquelle la société euh, s'est procédée d'un un, passé, euh, passé plus, euh, plus, euh, plus injuste vers cette, euh, cette euh, modernité plus, euh, plus optimiste. Et maintenant, je veux, je veux peut-être un peu plus concentrer sur euh, les spécificités, de, les détails euh, de, de, de, de ce conflit. Comment est-ce que c'est possible d'atteindre de, de, de, de, un vrai reboot euh, même devant les forces de réaction qui qu qu qu veulent de tout son cœur que, que ça ne se passe pas. Alors, on a une, une deuxième question qui nous a été, euh, qui nous a été posée, c'est euh, la, la SF peut-elle, la SF, le fantastique, la littérature, la, la fiction en général, la fiction de l'imaginaire, peut-elle apporter une réponse à cette période post-Covid Et si oui, euh, quelle réponse pourrait venir et d'où euh, et par réponse on entend principalement des pistes de réflexion. On a déjà commencé à aborder ce sujet avec euh, notamment Sarah qui euh, notre éternel optimiste euh, et il en faut au contraire, il en faut même plus beaucoup plus euh, donc, euh, donc vous qu'est-ce que vous pensez de ça Quelle réponse pourrait apporter la, la SF et euh, et euh, quelles pistes de réflexion pourrait-elle pourrait créer Je pense que le rôle de... En fait, je ne sais pas ce qui est venu en premier, les sciences ou la science-fiction. Parce que je pense que l'un amène toujours vers l'autre. Et, euh, et euh, je sais que notre rôle en, en, en science-fiction, c'est là où je le rejoins. J'ai eu beaucoup de mal avant des utopies, jusqu'à présent dans ma carrière, parce que les gens les s'emmerder dans une utopie. Les utopies qu'on nous a vendues depuis 1500 ans, en plus une, une parodie où on est avec les anges on en train de jouer les arcs, en fait, c'était pas très excitant. Donc, du coup, je pense que euh, on a toujours imaginé des futurs durs et dark et compliqués. Le plus bienveillant des auteurs, c'est pour nous mettre en garde contre les avenirs euh, dangereux. Mais je pense que beaucoup d'auteurs ont juste voulu créer quelque chose de plus excitant que de s'en aller dans le siècle. Donc, du coup, on a imaginé des Starship Troopers. Pour moi, c'était une, une shade of au cinéma. <rire> Et, et, et, et excitation mais fait or je pense que maintenant on est prêt je, je, je crois que je suis prêt enfin et moi je vais, je vais continuer à vendre j'en ai j'en ai 15 utopies euh, dans mes <rire> dans mes placards qui ont été refusées les uns après les autres euh, notamment cette euh, histoire avec les, les robots et les enfants en fait euh, que moi je voyais une utopie euh, avec un prof de pour chaque enfant Là, je voyais ça comme ça tout le monde le voyait comme une c'est Donc, du coup, peut-être, si, ça va dépendre un peu euh, le public, ça va dépendre un peu... Euh, les auteurs ont toujours les utopies prêts à vendre, la plupart, hein, je pense. Jusqu'à ce qu'on ne les achetait pas avant. Donc, j'espère que peut-être maintenant, avec exceptions, de planter, je pense qu'on est prêt pour les vrais héros, les vrais paragons, les vrais idéaux qui vont nous amener vers ces... Et, et on n'a plus besoin des anti des outlaws, des rebelles, qui étaient les archétypes qu'on utilise depuis 100 ans pour expliquer l'avenir, comment on va changer. Euh, on a oublié d'écrire, on a oublié comme un euh, Hercule, ou, euh, on a oublié comme un euh, Achille, on a, a oublié de le consommer même en tant que euh, bouffeur de fiction. Euh, je pense qu'il est temps que maintenant, et ça va être difficile pour nous tous, je, je parle pour moi hein, parce que je, je suis presque formaté par la, les archétypes des... Des rebelles et des et de proposer d'autres types de super-héros ou de, super de, de, de citoyens normal lambda qui, qui vit dans une utopie ou qui, qui, qui travaille pour protéger ou créer une utopie. Et ça, si on, franchement, ça serait le plus joli siècle qu'on aurait vécu depuis le 13e si jamais, si jamais on arrive à voir une un, un siècle de paix comme ça, euh, on aura. Là, j'aurais beaucoup d'espoir pour le troisième millénaire. Après, je pour ça que ça commencera bien. Mais en tout cas, je, je pense que c'est chose qu'on essaie de faire et j'espère que le public ne euh, les trouvera pas ennuyant et que, bien au contraire, les trouvera comme un challenge sur lequel on peut euh, s'y hisser maintenant. Oui. Et je, je, je crois pas. De, de, pour, pour moi, euh, je suis complètement d'accord. Euh... Avec, avec Kurt, là, avec tout ce que tu as dit. Je crois que la science-fiction maintenant, il faut, il faut oser. Il faut oser euh, à confronter le discours dominant que, que nous a été donné par notre société. Et c'est quelque chose qui est très clair. Euh, notre civilisation jusqu'ici euh, puisse toujours euh, sur, dans, dans la conception d'un héros oui, euh, d'un individu qui va, qui va tout changer. Euh, et c'est le centre, c'est le cœur de notre fiction, de, de notre conception de, de, de la narrative, oui, d'un récit. Il faut avoir un, un héros. Ce qui est clair euh, des, des mouvements qui se, qui se déroulent maintenant dans, dans le monde, c'est que ce, ce n'est pas la, la question d'un individu. Ce sont des mouvements grands, euh, masse euh, qui euh, qui qui change la société et je crois qu'il faut il faut essayer de, de concevoir euh, une, une, une approche euh, fictive qui euh, qui discute cet aspect de, de notre société que que que, que nous c'est nous comme, comme, comme une communalité euh, qui qui possède le pouvoir de changer notre société il ne faut pas fier euh, sur un individu, euh, il ne faut, faut pas attendre un individu pour que tout, tout change, on peut unir nous tous pour changer le monde et c'est un grand défi pour la fiction parce que la fiction est basée sur les conceptions de notre société, oui, euh, sur, les, sur les idées reçues de, de, de héros, du héros qui qui, se, qui réagit contre la masqueuse, qui réagit contre la loi, contre la société. La société est, tout, est toujours euh, décrite euh, comme quelque chose de très passif, euh, et l'héros est quelqu'un quelqu qui se défile contre la société. Euh, où il, il, il est exemplaire de, de, de, de, de, cette, de cette société. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile, je crois. Euh, mais euh, je crois que la science-fiction doit oser euh, essayer de, de, de faire cette tentative et aussi de renouveler les termes, la terminologie que, que, que nous possédons maintenant. C'est quelque chose qui est très informe et euh, de, de l'idéologie dominante de, de, du capitalisme, avec ces avec ses héros contre la société, ces héros qui, qui, qui, euh, qui, qui, qui sont là pour, euh, pour sauver le monde, plutôt que le monde peut se sauver soi-même. Alors, il nous reste... Euh, quelque... Ah non, c'est sûr que c'est quelque chose de facile mais c'est un... C'est un projet absolument magnifique et je pense qu'il faut qu'il faut l'encourager. Il nous reste quelques minutes avant la fin de, de ce live aussi, je vais vous poser une ultime question à laquelle vous devrez répondre simplement. Si vous deviez choisir à conseiller à, à nos spectateurs une œuvre qui traite du reboot, tout support confondu. ça peut être du cinéma, de la littérature, du jeu vidéo, du jeu de rôle tout support confondu. Même du jeu de société, allez, soyons fous. Euh, donc, si vous pouviez conseiller une œuvre qui traite du reboot, laquelle proposeriez-vous à nos spectateurs une, une œuvre existante déjà, c'est ça Oui, une œuvre existante. Ou, allez, on autorise, vous avez le droit de réponse si vous travaillez en ce moment même <rire> sur une œuvre qui va, qui va traiter de ce sujet. Moi, j'en ai, ai tellement... En fait, ah, il va falloir choisir. Westworld, West la série télé, là, tel qui a été faite euh, mm -hmm. récemment, euh, c'était quasiment un reboot. Quoi. Euh, et je n'ai pas vécu quelque chose comme ça euh, depuis Battle Strike. C'est drôle parce que c'est deux reboots qui parlent des reboots. En fait, et euh, effectivement, <rires> ça a un sens. Mais euh, est-ce que la société a. En fait, je la question qui a été posée dans ces deux séries, du coup j'enchaîne, qui m'a vraiment parlé de reboot, c'est que pour une fois, on a posé la bonne question, en fait, dans une série télé, dans une œuvre. c'est est-ce que l'humanité mérite de vivre le 21 e siècle Ou est-ce qu'on devait la laisser aux robots, ou laisser aux animaux, ou laisser aux arbres Et je crois que les... <rire> et de nouveau Westworld, quand il y a ces pauvres robots clones qui essaient de dire hey, c'est notre moment à nous maintenant, laissez-nous parce que nous on est plus collectifs. Plus... <rire> pour moi, c'est deux reboots. Je, je veux conseiller Westworld et je veux conseiller évidemment si vous n'avez pas vu Battlestar Galactica, le, le reboot il, il, il y a 10 ans. Reboots. Je vous ai donné assez de temps les autres pour. <rire> je, je, je, peux, je, peux, je peux donner mon avis euh... Oui. C est, c est, c est... Pour moi, c'est clair, c'est l'œuvre que j'ai déjà évoquée, évoqué. c'est euh, « La forme des choses à venir » de H.G. Wells. Euh, j'ai cru depuis euh, que je l'ai lue la première fois, il y a, a 20-30 ans maintenant, que cette œuvre doit être euh, lue et enseignée dans n'importe dans quelle école, école dans tout, par tout le monde. Euh, Ce n'est pas exactement la solution, mais c'est une vraie discussion, un vrai débat. Euh, sur ce qu'on peut faire euh, avec notre société et l'ennemi, le, le, le défi euh, qui nous confronte pour, euh, pour euh, avoir la, la victoire. Donc la forme des choses à venir de HG Wells. Très bien, je vous remercie tous pour votre participation à cette table ronde qui fut euh, trop courte, comme, euh, comme Vinsou l'avait dit au début, mais euh, non, non, euh, non moins passionnante. Euh, je vous je souhaite à tous nos spectateurs une très bonne suite de festival. Je rappelle que euh, certains d'entre nous, et les autres, s'ils le souhaitent, seront présents également sur le Discord de Nice Fiction. Merci beaucoup, merci à tous.